Bonjour. Ben, Bonjour, on vient de démêler euh, les cordes comme vous voyez. Donc on va, on va, on va remettre du plus de début. Euh, pensez à activer les sous-titres ici. Pour être malentendant. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Ah, pas des droits, c'est bon. Donc comme vous venez de le voir, on vient de laver les cordes, donc on va aller les démêler, c'est parti, je pose la caméra, voilà, on y va, et ben c'est parti pour le déménage de cordes. Ah, ça pas couchant, je aller de l'autre côté. On a fini de démêler les cordes, 50 mètres, ici, qu'il faudra couper et euh, surlier, 20 mètres qu'il faut couper et surlier, et là donc on a bien une, une corde ben, qui a la surlire qu'il faut refaire, donc euh, je la remontre à la caméra, si on ne pas vu tout à l'heure, Les travaux d'aiguille, c'est pour lui. Je je montre ça, à la caméra, ouais. c'est bien, voilà, là c'est la surlire, il faut, la... faut la refaire. Hein. Alors, on espère que cette vidéo, cette première vidéo vous aura plu, bien, mettez un message dans les commentaires, C'est bien regardé quand même, non oui. On a combien coin de temps on a mis 32 minutes, il faut faire les cordes, c'est cool, c'est sympa. On fera des plantes coupe à la con, on verra ça, comment on va faire. C'est bon, on arrête moi bon, j'ai déjà fait de la hein. Oh là, là. Oh,